Le festival OA, c'est reparti en direct. Et donc, j'accueille deux nouvelles personnes, voilà, euh, qui vont se présenter. Et normalement, si je me trompe pas, vous faites partie de Artistic Event. C'est ça. Alors, je vous laisse vous présenter, prénom, euh, surnom d'artiste, peut-être, je sais pas. <rire> Alors moi, du coup, c'est Mathilda. Euh, du coup, je suis la vice-présidente de Artistic Event. Euh, puis voilà, puis j'ai pas de surnom d'artiste euh, spécialement. <rire> Bonjour, je suis Hélène, je suis la secrétaire de l'association, parce qu'Artistic Event c'est avant tout une association loi 1901. Okay. Donc on, voilà, on crée des événements, on organise des événements à la demande, à la carte, avec devis. Et là, aujourd'hui, on est là vraiment pour, pour montrer notre savoir-faire grâce à OA. Au, au, au quoi Grâce à OWA Grâce est... à OA. Et donc, alors du coup, vous organisez des événements quel genre d'événement vous organisez du coup Parce que c'est un peu large. On a un panel assez large en fait. On fait on, autant on peut organiser les mariages, on peut organiser des défilés. On fait beaucoup avec des défilés de commerçants pour les mettre en avant. On organise aussi, on a fait quelques élections de Miss. On a... qu'est-ce qu'on a fait d'autre On fait aussi des anniversaires pour enfants. Euh, en fait, on fait, on fait, en fait c'est souvent avec les enfants parce que vu que c'est très artistique, c'est beaucoup de maquillage... Euh, euh, maquillage, tatouage éphémère, des choses comme ça qu'on fait. Donc euh, voilà, c'est aussi pour occuper les enfants, euh, pour leur faire plaisir, faire plaisir aux parents, euh, voilà quoi. Alors, du coup, vous avez une, gros, une grosse équipe au sein de l'association. Parce que là, vice-présidente, secrétaire, c'est ça oui. Et donc, euh, vous êtes combien sur l'association euh, Nous sommes... Euh, six, non quatre, euh, Oui, entre quatre et six. Nous avons deux membres et euh, quatre personnes qui sont vraiment au bureau. Au bureau, oui, normal. Ouais. Mmh. Karine, okay. qui est notre présidente et Delphine qui est notre trésorière. Et c'est quoi, j'ai envie de dire, le, le, le, le quotidien d'Artistic Event Il y, y a combien d'événements enfin, Vous en faites beaucoup C'est euh, bah, ça s'organise en fait Par an, ça dépend, on en fait peut-être une dizaine. Après oui, c'est sûr, ça s'organise à l'avance. C'est quelque chose que parfois on prépare, on prépare trois mois à l'avance. Donc le temps de, par exemple, quand on fait des défilés de commerçants, il faut d'abord en parler à tout le monde, aux commerçants, forcément aux gens qui vont venir euh, essayer de relayer l'information un maximum pour que voilà quoi. comme tout événement en fait euh, ça se prépare. Et recruter les mannequins aussi mmh, pour, euh, ouais. pour les défiler. Ah oui, parce qu'ils ne font pas partie forcément de l'association. Voilà. voilà. Donc euh, les, les du coup c'est les, les prestataires, vous êtes prestataire, une association qui fait de la prestation en, euh, sorte, oui. en, en événementiel en fait. Ouais. OK. Et bah, super. Moi en tant que parce que là vous avez un stand, vous y faites quoi sur le festival alors on fait des, des maquillages fantaisie pour enfants et adultes. D'accord. Et euh, on fait aussi les tatouages éphémères, euh, paillettes ou au feutre. Euh, les enfants, comme les adultes aussi, s'y prennent nos euh, jeux. Euh, on a aussi des activités euh, pour les enfants. D'accord. Voilà. Et du coup, euh, vous avez pr profité un peu du festival. Vous, là, vous étiez là tous les deux jours, là, les deux jours Les deux jours pour les moi. Les deux ouais. jours, ouais. Oui. Euh, Est-ce que vous aviez une préférence sur les artistes musicales qui passaient ou euh, une attente non, pas forcément. Non, on a, la, honnêtement, avec le monde qu'on a eu, on a eu la, la musique en fond, donc on a malheureusement on n'a pas vraiment eu le temps de faire attention euh, aux artistes qui sont passés, donc on s'en excuse un petit peu quand même, oh mais bon. euh, non, non, franchement, l'ambiance, euh, même avec les autres personnes qui sont en stand, on a un stand à côté de nous qui est, qui est super. On, a, on, on crée des liens et ouais. c'est ça aussi, avant tout, l'esprit le, de ce festival, je pense. Oui, ouais, ouais, ouais. c'était ça, déjà, de base. Ouais. Oui, alors, si vous n'avez pas le temps de regarder la musique, c'est que ça doit tourner. Voilà. <rire> bah, en plus, ils sont juste devant nous, quoi. Donc, euh, c'est vraiment que quand il y a plein d'enfants, choses comme ça, on n'a pas ouais. vraiment le temps. Mais voilà, après, ils sont derrière, on les a quand même en fond. Ouais. Donc, c'est okay. quand même sympa euh, d'avoir ça. Et là, là, vous êtes quatre, c'est ça Vous m'avez dit tout à l'heure, non euh, Aujourd'hui oui, oui. Vous êtes quatre. Ok. Merci Artistic Event. Comment on vous retrouve C'est quoi vos réseaux euh, Comment on vous contacte euh, bah Sur Instagram, sur Facebook, euh, c'est artistic.event76. Ok. Oui, euh... Et sinon aussi, on a un, le contact de téléphone aussi. Euh, je peux le. Ah bah tu, donner oui, oui, bien sûr. Donc c'est le 06 18 58 53 74. Ok. Ok. Eh bien, merci à vous, merci de nous avoir accordé 5 minutes merci et à puis vous. à plus tard. Bon, bon <rire> dimanche, bon merci. festival. Merci vous aussi. <rire>